Salut les artistes et bienvenue dans cette deuxième vidéo où on va parler de la canicie, des cheveux blancs et du mordansage. Et donc euh, dans cette vidéo on va tout simplement voir comment le cheveu blanchit et comment il va falloir le préparer avant de le colorer. Donc, bah, merci de regarder encore cette vidéo. Si tu sais pas qui je suis, je m'appelle Mister No et je fais beaucoup de vidéos sur la technique en général. Et là, j'ai décidé de me poser un petit peu et de revoir un petit peu les bases qui nous servent tous les jours pour pouvoir réaliser les plus belles couleurs qui soient. Et donc, dans cette vidéo, on va parler des cheveux blancs. Donc, en premier, dans la première partie de cette vidéo, on va parler du comment le cheveu blanchit, qu'est-ce qui se passe pour qu'il blanchisse et quelle est sa particularité lorsqu'il blanchit. Et ensuite, on va voir ensemble comment on fait pour travailler sur une chevelure blanche. Qui blanchit pour une chose, sur certains et puis on va voir aussi quelques petits tips qui te permettront aussi d'améliorer tes couleurs quand tu fais des petites reprises au quotidien voilà donc en premier lieu pourquoi le cheveu blanchit-il alors ce qu'il faut savoir c'est que l'on est avec un nombre limité de mélanocytes ces mélanocytes, à chaque fois qu'un nouveau cheveu va renaître, il va venir puiser dans cette réserve de mélanocytes pour pouvoir lui permettre de venir fabriquer la mélanine qui va colorer le cheveu. Nos cheveux, s'ils sont colorés, c'est grâce à un pigment, la mélanine. Cette mélanine est fabriquée par ces mélanocytes. Ces mélanocytes sont limités par notre patrimoine génétique. Notre cheveu et il a trois phases en général qui durent entre 2 et 7 ans, ces trois phases, une phase de naissance et de croissance, donc la phase anagène, une phase de repos, la phase catagène, et une phase de mort, la phase télogène, c'est là où le cheveu va tomber. Chaque fois que le cheveu tombe, le follicule pileux a vieilli et on repart sur un nouveau follicule qui va puiser au niveau des cellules souches pour récupérer des mélanocytes et ainsi de suite. À un moment donné, on a épuisé la totalité des réserves de mélanocytes que notre organisme nous avait gracieusement offert, Et il se trouve qu'on n'a plus personne pour fabriquer de la mélanine. Et donc, le cheveu apparaît blanc. En réalité, il n'est pas réellement blanc. Il serait plutôt transparent ou translucide. Mais comme le cheveu, c'est comme une multitude de petits tubes qui se qui se superposent, la lumière va dans tous les sens, et donc nous on a accès à toutes les, toutes les lumières du spectre visible, et donc ça ressort blanc, un peu comme la neige, la glace, tout ça, euh, qui normalement devrait être transparente, puisque c'est que des cristaux d'eau, mais euh, qui ressortent blanche grâce à ça. Donc c'est le même phénomène sur le cheveu blanc. Donc c'est un cheveu qui est totalement dépourvu de mélanine. Un petit truc en plus, c'est que ce qui va faire qu'on va épuiser rapidement ou pas rapidement le nombre de mélanocytes, ça va être influencé par la durée de vie de nos cheveux. Plus notre cheveu va bah, vivre longtemps, moins on viendra repiocher pour recréer. Moins il vivra longtemps, souvent sous l'effet de la testostérone, par exemple, l'homme, ce qui crée la calvitie aussi, l'homme euh, va avoir un cycle de cheveux plus court. Donc, il viendra repiocher plus régulièrement. Et donc, euh, c'est une injustice peut-être, mais euh, en général, les hommes ont des cheveux plus blanc, plus rapidement que les femmes. Donc voilà un petit peu comment le cheveu blanchit, euh, maintenant quelle est la particularité du cheveu blanc, bah, comme on vient le voir, la particularité réelle du cheveu blanc, c'est qu'il n'y a plus de mélanine à l'intérieur, plus du tout, du tout, du tout de mélanine. Donc quelle est la particularité d'un cheveu blanc bah, Comme on vient de le voir, du coup, le cheveu blanc, son, sa, sa vraie particularité, bah, c'est qu'il n'a plus du tout de mélanine. Donc, il va falloir euh, bah, le préparer un petit peu pour pouvoir le colorer. Donc, C'est un cheveu qui est composé exclusivement de kératinocytes. Il n'y a plus de mélanocytes. On a épuisé le stock. Donc, du coup, euh, ça n'a plus tout à fait la même matière. C'est une matière qui est beaucoup plus dure. Donc, ce qu'on va faire, on va utiliser de l'eau oxygénée qu'on va prendre. Alors, moi, je le fais à l'éponge. Après, tu fais comme tu veux. Si tu as envie de l'appliquer au pinceau et tout. Je l'applique à l'éponge un petit peu partout sur toute la chevelure. Et ensuite, j'attends une dizaine de minutes parce que ben, je trouve que c'est plus sûr. Euh, et ensuite, tu appliques tout simplement ton colorant alors euh, les mélanges des colorants que tu vas utiliser ça c'est euh, un autre sujet c'est de la colorimétrie pure mais euh, dans certaines marques tu vas mélanger avec une base dans d'autres avec du doré enfin fut un temps avec du doré aujourd'hui avec des bases enfin d'une marque à l'autre euh, les règles peuvent changer un peu certaines marques ont même des, euh, des, des je peux pas dire les numéros ou les trucs sans vraiment rappeler la marque mais des indications spéciales euh, sur leur base pour expliquer que c'est vraiment pour couvrir un peu plus en profondeur les cheveux blancs. Et euh, donc du coup, euh, voilà, mais avant, voilà le mordansage, ça se fait vraiment à l'eau oxygénée. Ensuite, euh, souvent, et là par contre, on va déraper un petit peu du mordansage, parce que ce n'est pas du mordansage, mais... Euh, on a une cliente qui fait sa couleur depuis des années avant même qu'elle soit toute blanche mais aujourd'hui ses racines sont toutes blanches et euh, la prise n'est pas trop trop mauvaise mais pas suffisante mais vraiment pas suffisante donc du coup tu sens que le cheveu prend mais euh, tu sens que c'est un peu faiblard alors si vraiment ça prend pas un petit coup d'éponge à l'eau oxygénée au niveau des racines avant de faire la couleur tu n'auras pas le choix à chaque à chaque application euh, très souvent on n'en est pas là quand même en réalité quand on fait des racines c'est quand même très très rare où ça prend vraiment trop faiblardement. ça n'existe pas mais on va inventer des mots exprès pour nous pour que tu sois obligé d'en arriver là mais euh si euh, c'est juste à peine faiblard mais que tu as envie de renforcer, il euh, y a un petit tip tout simple, c'est que quand tu as fini ton mélange, tu rajoutes 10% de ce que tu avais mis en, en du tube colorant, tu rajoutes 10% du poids dans le mélange final. Sans rajouter d'oxydant, sans rien. Pour vraiment. Euh, en fait, tu triches un petit peu sur la concentration crème oxydant du coup, ce qui fait que ça aurait une meilleure accroche dans ce cas de figure euh, en particulier. À quoi sert le mordansage Le mordansage, il sert tout simplement à venir pré-oxyder le cheveu blanc, à venir le sensibiliser un petit peu. C'est un cheveu qui sera un peu arrondi, qui sera un peu durci. Donc du coup, grâce à l'eau oxygénée, on va venir un petit peu le sensibiliser. Sans, bien sûr, sans trop le sensibiliser, mais le sensibiliser légèrement pour que quand tu viennes appliquer la couleur derrière, il y ait suffisamment de porosité pour que les pigments puissent entrer et, et se retrouver bloqués à l'intérieur et donc avoir un résultat euh, à la hauteur de tes attentes voilà un petit peu on a fait un peu le tour sur le mordansage euh, du coup j'espère que ça t'aura permis d'avoir une petite piqûre de rappel et que tu vas pouvoir le remettre sur ta carte de service parce que c'est quand même quelque chose qui est hyper important à avoir et on aura aussi le petit tips des 5-10 grammes en plus ça va dépendre de ta cliente hein. tu peux faire un peu plus aussi euh, entre 5 et 10 grammes c'est très bien mais voilà tu t'adaptes tu t t as le tips mais tu l'adaptes en fonction de ta clientèle tes résultats et de la marque que tu utilises parce que d'une marque à l'autre la concentration en pigment ou la, la réflexion du pigment même euh, peut être différente donc euh, tout, tout ce que je te dis c'est ce que je fais moi après euh, on travaille pas forcément de la même marque on travaille pas sur la même cliente ça c'est sûr donc du coup bah, tu adaptes un petit peu les petits trucs et puis tu essayes et puis si ça te donne des idées que ça t'inspire et que tu découvres d'autres choses bah, n'hésite pas à les partager aussi c'est comme ça qu'on se fera tous un petit peu grandir voilà Je voulais finir cette vidéo sur euh, fameuse histoire que tout le monde raconte tout le temps euh, depuis euh, 1789, hein, du coup, 1790. Est-ce que les cheveux peuvent blanchir tous d'un coup en une nuit Alors justement, c'est voilà, comme ça qu'on va finir cette vidéo, c'est sur cette petite histoire-là. Je suis désolé, mais non, non. On a vu le principe du blanchissement du cheveu. Il faut attendre que le cheveu tombe pour que le nouveau pousse blanc. Un cheveu, il ne se met pas à devenir blanc d'un coup. Les cheveux que j'ai là, qui ne sont pas blancs, ben eux, ils ne seront pas blancs. Ils vont tomber et ceux qui les succéderont, ben j'espère peut-être pas ceux-là, tu vois, mais un jour ou l'autre, ceux qui les succéderont deviendront blancs. Les raisons qui font que ça ait pu arriver, c'est que, alors, en une nuit, comme Marie-Antoinette et un autre prisonnier qui avait subi le même sort et qui devait mourir le lendemain, il y a deux raisons. Soit, euh, la première, c'est qu'ils n'avaient plus accès à leur euh, colorant capillaire. Alors, à l'époque-là, ils n'avaient pas les mêmes que nous. Hein. C'est Ils faisaient leur couleur, ils étaient tranquilles quatre semaines et ils allaient réappliquer les racines. Ils s'enduisaient les cheveux et euh, ça tenait ce que ça tenait. Du coup, quand tu es emprisonné et que tu n'as pas accès, bah forcément, tes cheveux peuvent blanchir. Donc, si on n'est pas venu te voir pendant trois, quatre jours, le matin où on va te couper la tête, on te voit toute blanche. Mais finalement, c'était ta couleur naturelle. C'est une des hypothèses qui est avancée. La deuxième, ce serait que le choc créé par le stress de savoir que le lendemain, euh, on va se faire couper la tête, bon, euh, on est quand même capable déjà de s'imaginer que ça doit être quand même assez difficile à vivre, ait pu euh, créer une réaction auto-immune qui ne s'en serait pris qu'aux cheveux qui n'est pas déjà blanchi. Qu'à tous les cheveux qui n'avaient pas été victimes de de la canicie, donc certainement un rapport avec les mélanocytes encore présents ou enfin, je ne suis pas un scientifique bon, les choses que je lis un peu à droite à gauche et, euh, soit quelque chose comme ça qui aurait pu faire tomber d'un coup tous les cheveux qui étaient encore colorés et du coup bah, ne laisser sur la tête que les blancs c'est les deux hypothèses donc euh, bon bah, voilà, libre à toi de croire en celle que tu veux et puis bah, au fur et à mesure des années au fur et à mesure du temps qui passe on aura peut-être des réponses un peu plus précises sur le sujet. En attendant, j'espère que cette vidéo t'a plu. J'espère que tu auras appris quelque chose. J'espère qu'il y a au moins un point dans la vidéo où tu te seras dit, ah ouais, pas con, pas mal, ou voilà. Et si c'est pas le cas, ben, j'espère que dans la prochaine, ça le sera. Voilà. Donc, euh, ben, merci d'avoir regardé cette vidéo jusque là. Je te dis, prends bien soin de toi, mais prends surtout bien soin des cheveux de tes clientes et je te donne rendez-vous très bientôt pour la troisième vidéo sur ce thème un peu euh, de révision. Voilà, merci, ciao, ciao.